Bonjour, euh, je me présente, je m'appelle Bernard Massoubre, je suis biologiste médical à, à Lyon et membre de Biologie Sans Frontières et je vais vous présenter les risques chimiques au laboratoire. Donc euh, nous parlerons des, des dangers des produits chimiques, de la fiche de sécurité, de la connaissance et de la reconnaissance des produits chimiques. Nous ferons un focus sur le, la biologie moléculaire, Ensuite, la conduite à tenir et les bonnes pratiques de laboratoire. Et enfin, le stockage, le conditionnement et l'élimination des déchets. Que sera-t-il important de, de retenir euh, Évidemment, dans un premier temps, savoir identifier les, les produits chimiques, connaître euh, la prévention et la protection, et enfin, que faire en cas d'accident alors le, le risque chimique n'est pas le, le seul dans un laboratoire de biologie médicale. Euh, il y a aussi le risque biologique, le risque radioactif dans certains laboratoires et le risque physique. Donc euh, en introduction, je voulais vous parler de la norme ISO 1589. C'est la norme d'accréditation euh, qui est utilisée dans l'ensemble de, des pays, qui est obligatoire euh, en France et euh, qui est proposé dans les, les, les autres pays. Cette norme n'a pas d'exigence particulière en matière de santé et de sécurité au travail. Il n'y a pas non plus a priori de loi spécifique dans les pays à ressources limitées, et dans les laboratoires de biologie médicale, c'est le risque biologique et infectieux qui est le plus important. Les produits chimiques sont utilisés, bien sûr, pour certaines analyses, mais aussi pour la désinfection des locaux et des équipements de laboratoire. La prévention et la protection, encore une fois, contre les risques chimiques, est une question centrale. Donc quels sont les, les dangers Ils sont de trois ordres. Euh, les propriétés physico-chimiques du produit, ce sont soit des substances inflammatoires, soit des substances qui réagissent violemment avec l'eau, la toxicité sur l'organisme avec des substances provoquant des intoxications aiguës ou chroniques, des substances cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques, des substances irritantes et enfin des substances corrosives. Le troisième euh, danger, c'est le danger sur l'environnement, c'est-à-dire l'écotoxicité, avec une gestion des, des déchets d'origine ou de nature chimique. Et nous aurons l'occasion de, de revenir sur l'ensemble de ces dangers dans les slides suivantes. Alors la fiche de, de sécurité FDS en, en France, dans les pays euh, francophones, ou Material Safety Data Sheet en anglais. Donc ces, ces données euh, sont une source d'information sur les dangers et les risques des produits chimiques, sur leur utilisation euh, sécurisée, sur les conséquences possibles en cas de non-respect des recommandations, sur les mesures et les précautions à prendre en cas d'incident, et enfin sur l'identification des symptômes typiquement liés à une surexposition aux produits dangereux. Alors comment lire une, une fiche euh, Il y a un certain nombre d'éléments qui sont, qui sont importants. Vous avez le nom chimique usuel en, en français, le, le synonyme, la formule chimique brute, l'étiquetage ou non de, européen euh, qui donne une indication de l'harmonisation et enfin les différents risques possibles euh, signifié par les, les pictogrammes que, que vous voyez en bas à gauche et qu'on retrouvera euh, tout au long de cette présentation. Alors cette fiche, elle donne un certain nombre d'indications sur les informations euh, toxicologiques, les incompatibilités, le stockage, les manipulations et l'élimination. C'est une euh, fiche qui est très complète. Pour euh, revenir aux au pictogrammes, euh, un certain nombre de pictogrammes euh, définissaient les, la toxicité de ces produits. Ce sont les pictogrammes que vous voyez euh, en haut, en orange, avec les, les trois divisions, le, les dangers physico-chimiques, les dangers sur la santé et les dangers sur l'environnement. Ces pictogrammes ont été remplacés par ceux que, que vous voyez en bas, euh, sur euh, fond blanc et certains nouveaux pictogrammes peuvent euh, allier plusieurs anciens pictogrammes. C'est ce que vous voyez par exemple en haut à droite euh, où le produit nocif se retrouve sur trois euh, pictogrammes, toxicité aiguë, nocif ou irritant et danger pour la santé, CMR, nous en reparlerons. Donc la, la connaissance des produits chimiques, elle se fait par l'étiquetage du, du produit qui est présent sur l'étiquette le, sur le, et qui est collé sur le, le produit. Donc avec le, le, le, le ou les pictogrammes, la mention d'avertissement, donc là il y a un danger, les mentions de danger, le type de danger et les conseils de, de prudence qui sont euh, recommandés. Le, donc vous voyez que ces, ces nouveaux pictogrammes ont chacune une signification euh, particulière euh, qui correspond à euh, des données, encore une fois, données physiques, santé et écotoxicité. Donc vous avez neuf pictogrammes euh, de danger euh, avec la signification qui est, euh, qui est dessous. Je vous ai parlé tout à l'heure des produits chimiques CMR, euh, donc ce sont des produits, euh, sont les initiales de cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques avec trois catégories, 1, 2, 3 et avec des subdivisions nous y reviendrons et vous voyez vous avez des produits qui peuvent être d'utilisation courante euh, comme euh, le, le benzène par exemple. Cette classification euh, est en deux catégories, euh, 1A et 1B, catégorie 2, suivant le, le type de, de toxicité. Et donc vous avez pour chaque catégorie l'incidence euh, sur la santé. Par exemple, vous prenez le, la catégorie 1A d'un effet cancérogène. Ce sont des substances dont le potentiel cancérogène pour l'être humain est avéré. Alors, comment prévenir le, le risque chimique C'est en fait une, une, une chaîne à, à respecter, une démarche de prévention. Tout d'abord, évaluer euh, les risques. En seconde partie, supprimer si possible ces risques. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou ce qui l'est moins, euh, nous y reviendrons. Réduire les risques en privilégiant les mesures de protection collective euh, et par rapport aux mesures de protection individuelle. Et enfin, former et informer le personnel sur les risques et la prévention sans négliger les mesures euh, d'hygiène et d'urgence. Alors en, en France, la. Euh, nous avons un, un document euh, qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques professionnels, DUR ou DUERP, et il répertorie les situations dangereuses et évalue le niveau de risque. Ce document ne concerne pas simplement le risque chimique et pas simplement les laboratoires de biologie médicale. Alors quelles sont les mesures de, de prévention et de protection donc, substituer le produit par un produit moins dangereux, connaître les produits utilisés en lisant les étiquettes, c'est ce dont je vous ai parlé euh, en... avant, utiliser des équipements de protection individuelle, des EPI, adéquates et des hautes aspirantes, et enfin, respecter les modes opératoires. Alors, la, la substitution, donc, euh, comme je vous l'ai indiqué, la, la prévention, c'est la, la protection prioritaire. Et la substitution euh, constitue, consiste, quand on peut, à remplacer un produit dangereux par un produit peu dangereux ou non dangereux. La substitution, elle est obligatoire pour les agents CMR de catégorie 1A ou 1B, et dans ce cas, le résultat des investigations doit figurer sur le document DUER. Je voulais brièvement faire un focus sur la, la biologie moléculaire. avec euh, Je vais vous parler de, de deux produits, euh, notamment un produit qui est utilisé, c'est un, un tampon, euh, euh, là, vous avez une slide de, de Zimor Research et euh, dans ce tampon et, euh, se trouve du thiocyanate de guanidinium et ce thiocyanate de guanidinium euh, mêlé à de l'eau de Javel et on peut utiliser l'eau de Javel euh, pour notamment les désinfectants, pour les, les paillasses, euh, va donner du, du cyanure. Donc, il faut faire euh, attention. Un autre produit, c'est le bromure d'étidium, c'est une substance qu'on utilise couramment dans les laboratoires de biologie moléculaire et cellulaire, et c'est un marqueur non radioactif des, des acides nucléiques, donc des composants de, du génome. Et l'effet toxique de, de ce bromure d'étidium euh, est la possibilité d'induire des mutations génétiques, puisque le, le, ce produit est capable de s'insérer à l'intérieur des, des molécules d'ADN. De, C'est la raison pour laquelle on le, on le qualifie d'agent intercalant. Et donc vous voyez, ce, ce produit a, a plusieurs euh, toxicités possibles. Donc là, vous voyez R40, R46, R68, euh, et le, le tampon euh, qui est utilisé, a aussi une toxicité euh, CMR, euh, le tampon et la formamide. Alors les, les bonnes pratiques du, du laboratoire, c'est un, un tableau que, que je vous présente parce qu'il est, il est assez simple et, et intéressant, avec trois euh, divisions, le mode de contamination, le risque et les préventions. Et le mode de contamination suivant le type de contamination, c'est-à-dire ingestion orale, euh, voie oculaire, voie cutanée et euh, par inhalation. Donc vous voyez les différents euh, risques euh, présentés suivant le, le mode de contamination et les préventions qui sont euh, proposées. Sachant encore une fois que le, la meilleure façon d'éviter les, les risques chimiques, mais c'est valable aussi pour les autres toxicités, c'est la prévention. Alors, les, les bonnes pratiques de laboratoire, pour, pour résumer, elles sont simples, euh, faciles à mettre en œuvre, mais euh, c'est la raison pour laquelle il, les, il faut les respecter. Donc il est demandé de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas manger sur les lieux de manipulation, de ne pas pipeter un liquide à, à la bouche, de ne pas porter ses mains ou des objets à, à sa bouche, et ça c'est assez difficile parce qu'on peut le faire de façon automatique, ne pas identifier un produit par son odeur, et enfin ne pas faire de mélange, surtout lors de la collecte des déchets. Alors, quelle est la conduite à, à tenir Donc là encore, euh, deux, deux slides, deux présentations justement sur les, les premiers secours euh, nécessaires et les actions à éviter absolument. Donc, euh, il y a une déclinaison qui est faite euh, là sur cette euh, diapositive en cas d'intoxication avec le, le, le type de, de contamination possible et le, ce qu'il faut faire, mais aussi en cas de, de départ de, de feu ou de dispersion euh, accentuelle, que ce soit une fuite ou un déversement. Et ces, ces fiches, là aussi, sont, sont très détaillées et, très utiles, et peuvent être très utiles. Alors, le, le stockage et le conditionnement, euh, au laboratoire, il faut stocker les produits dans une, une armoire de sécurité, euh, comme celle que vous voyez sur la diapositive. Il, euh, il est obligatoire d'utiliser des emballages agréés pour le transport aussi des matières dangereuses, pour éviter tout transvasement et permettre un transport immédiat. Les caisses utilisées pour le transport de conteneurs de produits chimiques doivent également être homologuées. Et les produits, nous en avons déjà parlé, doivent être étiquetés conformément à la réglementation en vigueur. Concernant la, la gestion des déchets chimiques, euh, les, les déchets sont collectés euh, par catégorie, les déchets liquides, euh, enfin l'ensemble des déchets, mais les déchets liquides sont euh, collectés avec des couleurs. Donc vous avez euh, quatre, types, quatre couleurs suivant les, les solvants. Donc vous voyez, vous avez la couleur orange, rouge, jaune, bleu, suivant si le solvant est halogéné, non halogéné, euh, acide ou, ou basique. Vous avez aussi des, des conditionnements pour les réactifs chimiques liquides ou solides dans leurs contenants. Et enfin, les déchets euh, CMR et les oxydants forts. Alors, que euh, retenir euh, Le risque chimique est présent au laboratoire de biologie médicale, même si ce n'est pas le plus important. Euh, J'aurais un, un, un petit bémol pour les, les pays en, en développement, parce que ce sont des... Des, des laboratoires moins automatisés qu'en Europe et l'utilisation de produits chimiques dans ces pays est plus importante qu'en qu France. La législation euh, existe mais elle est hors euh, accréditation, hors COFRAC, On, nous avons parlé de la norme 1589 tout à l'heure, le COFRAC est le comité français d'accréditation, et les filières de déchets ne sont pas toujours faciles à identifier mais je pense qu'il faut déjà avoir conscience du fait que ce sont des déchets à traiter euh, autrement. Alors la Fondation Mérieux a eu la, la gentillesse de, de me proposer de, de parler de Biologie Sans Frontières, euh, étant membre de cette association. C'est une association de loi 1901 qui a été créée en 1992 par des internes en biologie médicale des hôpitaux de Lyon et qui est reconnue euh, d'utilité publique depuis 2010. Donc le, le projet de, de cette association, c'est de développer la biologie médicale dans les pays euh, en développement, au niveau des laboratoires de proximité. C'est aussi la seule euh, association euh, française qui euh, ne s'occupe que de la biologie médicale. Nous intervenons euh, essentiellement euh, de trois façons, par euh, des audits euh, qui sont faits avec le, en amont avec le choix des, des dossiers, la formation d'enseignants de, euh, et d'élèves euh, d'étudiants euh, techniciens de biologie médicale et enfin par L'apport de matériel dans ces pays-là, ce sont des, des matériels que nous, nous révisons en France et parfois nous apportons du matériel neuf, avec une devise développée pour ne plus assister. Je vous remercie.